Bonjour amis internautes, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 février. D'ailleurs, c'est une année euh, bissextile, donc nous sommes le 29 février, et je suis en compagnie de ma collaboratrice dans l'association Fatima. Et nous allons vous parler de la petite Asna. Asna, est-ce que tu est peux Asna? venir Asna, viens. On va Merci. voir Asna, son problème. Asna. Asna, Asna, Ça, c'est Asna, qui vient de Sidi Slimane. Tu fais beaucoup comme ça Asna donc ami internaute, voilà, je vous présente la petite Asna. Et vous voyez que la petite Asna, elle a un problème au niveau des pieds. Vous voyez comment elle marche Vas-y, marche un petit peu. Voilà, voilà, voilà son problème. Il est là. Donc nous avons trouvé. Alors comment ça va se passer Qu'est-ce qui va se passer, Fatima ليان سيكينا عندها اعاقه جسديه في الرجلين وهي الحمد لله عرضناها جات مع الاب ديالها جات مع ام الاب اللي عرضناها على طبيب اخصائي ديال العظام واقترحنا نديروا لها واحد الحمد لله تكلف بها الدكتور مسافر <تصفيق> والحمد لله دابا راه درنا لها ديزاليز اولا مقترحنا باش يديروا لها ديزاليز فقط ديزاليز برا وجاوا Clinique Bouzoubert. Le laboratoire Le on a la petite Asna qui est là et puis euh, demain, elle va se faire opérer. Elle va aller à la clinique euh, Zertouni. La clinique Zertouni, euh, le docteur Lermsefer, va l'opérer. Le laboratoire, euh, Bouzoubara nous a offert les analyses, ainsi qu'un contributeur, parce que les analyses étaient très très chères. Et un contributeur nous a envoyé de l'argent aussi pour payer une partie des analyses de cette petite fille, puisqu'elle a certaines analyses qui ont dû partir en France. Il n'y avait pas la possibilité de pouvoir traiter le cas ici au Maroc. Alors, on est très contente. Ah, on est toutes contentes hein, à l'association, tout le monde est content, tout le bureau. Euh, pourquoi Parce que cette petite fille qui va se faire opérer est eh euh, une de celles euh, qui suit cette longue chaîne de petites euh, filles ou de petits garçons euh, dont Maghreb Secours euh, s'occupe. Alors, euh, On vous la montre là, vous la voyez, vous voyez son problème qui est euh, de naissance malheureusement. Elle a le talon d'Achille et, et les pieds qui sont complètement déformés. Elle, elle a les jambes, elle n'est pas très grosse non plus. Donc, on va la mettre à la clinique. Demain matin, elle sera opérée. On a rendez-vous à 7h. Elle sera opérée vers 8h. On aura de ses nouvelles. Son papa nous l'a amené de Sidi Slimane. Il pleurait parce qu'il ne croyait pas qu'on puisse faire opérer sa petite-fille. Euh, on remercie beaucoup la clinique Zertouni qui, gratuitement, euh, a fait ce geste. On remercie vraiment le docteur M. On en remercie aussi le docteur Bouzouba pour les analyses. Et puis, on va vous donner des nouvelles. Alors, cette petite fille, elle est étudiante, vous le verrez sur les autres films, de l'école de Sidi Slimane. Et nous cherchons des contributeurs pour absolument refaire cette école, puisque cette école est assez écroulée dans son ensemble. Les enfants ont froid, donc il faut qu'on les, qu les aide. Donc, nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à venir nous aider pour les enfants. On est très contents. Hein et toi, tu parles Alors, pas beaucoup? Mais oui. Je parle Nico, pas beaucoup la pauvre petite, parce que Alors, elle est, parce que elle est un peu, peu Alors, oui, si Je ce que as fait là. Je Elle Oui.